Euh, je continue, je, con, je, con, je continue mes petites vidéos, euh, voilà, euh, si, si, si vous aimez mes vidéos, vous pouvez cliquer sur j'aime euh, ou bien alors euh, vous abonner à ma chaîne si vous voulez en savoir plus. Euh, je raconte un peu tout mon parcours euh, par rapport euh, à des capacités extrasensorielles qui se sont développées. Euh, qui maintenant euh, sont en train de s'éteindre euh, pour mon plus grand bien d'ailleurs. Euh, pas toutes parce que c'est pas encore très clair, mais enfin voilà il y a plein de choses qui commencent à se calmer dans mon esprit. Euh, et euh, et c'est pour un mieux de toute manière. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être deux, trois jours d'ici. Euh, j'ai senti, euh, senti sur mon village, euh, descendre sur mon village euh, un espèce de, de pardon généralisé. Euh, C'était une énergie euh, très lumineuse euh, qui, qui a touché mon village euh, et euh, ça avait une connotation, cette énergie avait une connotation de pardon. Euh, et euh, quand j'ai eu ce flash là, euh, je, me suis, je me suis dit enfin c'est terminé, euh, enfin je peux passer à autre chose Et en fait euh, ça m'a rappelé un rêve que j'avais fait quand j'étais petite, euh, quand j'étais adolescente plutôt euh, Et que j'ai commencé à, à, à boire de l'alcool et à fumer des joints euh, je, traînais, euh, je traînais avec des personnes dans mon village euh, qui, à l'époque, euh, franchement, si, si c'était moi qui avais dû choisir mes fréquentations à l'époque, euh, je ne pense pas que j'aurais choisi ce genre de personnes-là. Euh, ce genre de personnes-là ont été amenées par mon frère parce que mon frère, un jour, a décidé de sortir par la fenêtre de sa chambre euh, et euh, rencontrer euh, tous les jeunes du quartier euh, et donc il m'a emmené avec sur ce chemin là euh, et euh, j'ai rencontré euh, des personnes euh, de mon âge euh, qui buvaient déjà de l'alcool qui fumaient des joints etc euh, et donc euh, moi pour me sentir acceptée ben, j'ai un peu fait la même chose j'ai commencé à boire de l'alcool et à fumer des joints euh, et puis euh, au fond de mon cœur euh, parce que je ne recevais pas assez d'amour de ma mère euh, et que mon père était dans son alcoolisme à temps plein euh, j'ai essayé de chercher l'amour ailleurs en fait euh, et ça a complètement déconné ça a complètement déconné parce que euh, je ne savais pas exactement ce que je faisais à ce moment là je n'étais pas assez mature Pouvoir, euh, pour pouvoir dire ok là c'est le bon choix quoi, euh, j'étais vraiment euh, j'étais vraiment éteinte et, euh, et, et j'ai un peu fait n'importe quoi euh, quoi qu'il en soit euh, malgré tout euh, ce sont des personnes qui m'ont fait payer cher euh, ce que j'avais fait euh, et je et je comprenais pas pourquoi elles étaient aussi méchantes avec moi euh, moi qui au départ voulait me faire inclure dans leur groupe euh, en buvant et en fumant avec eux et eh ben euh, à la fin j'ai complètement été rejetée mais un truc j'ai jamais vu ça de ma vie euh, et euh, ça a été ma première blessure sociale euh, qui a fait en sorte que euh, ok, là euh, je ferai plus les mêmes conneries, ça c'est sûr et certain euh, mais quoi qu'il en soit euh, elles m'ont fait énormément de mal elles m'ont fait énormément énormément de mal jusqu'à euh, jusqu'à euh, limite salir une réputation que j'aurais jamais voulu ni même espéré avoir dans ma vie quoi. Euh, et donc euh, ça m'avait tellement mise en colère qu'un soir, euh, je vais rêver euh, que je suis en train de voler euh, au-dessus du village. Euh, et je vais me positionner vraiment euh, au-dessus de, de, de la place de mon village euh, avec, euh, avec, un, avec un legging. Enfin, J'étais habillée avec un legging noir et une tunique brune. Euh, et j'étais vraiment colérique et, euh, et je me tiens, vous voyez, vraiment euh, à, à l'allure du Christ sur sa croix, mais, mais voilà, j'étais pas le Christ, hein. ça euh, j'étais bien consciente que c'était pas ça, quoi. Mais j'avais quand même cette rage, et en face de moi, à terre, il euh, y avait toutes les personnes qui m'avaient fait du mal, euh, et dans mon rêve. Euh, cette colère en moi, c'est cette colère en moi qui me fait me sentir volée dans les airs. Euh, et je les, regarde, je les regarde en bas et, euh, et me vient à l'esprit que mon malheur s'abatte sur vous. Euh, et, et quand ce rêve s'est terminé, ben, je me suis dit, basta quoi. Elles auront ce qu'elles qu méritent. Et moi, je n'ai rien, rien à faire de quoi euh, Je parle beaucoup de mes rêves parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques mois d'ici. J'ai compris que euh, les rêves étaient source de guérison. Euh, les rêves sont source de guérison parce que, euh, quelque part, ils expriment ce qu'on ne peut pas exprimer dans le réel. Euh, et on reçoit des messages qu'on qu n'entendrait pas. Euh, dans le commun des mortels euh, et en plus de ça c'est un peu le subconscient qui vient et qui alerte ah là il faut faire quelque chose là il faut, aller, là, il faut y aller là il faut pas aller etc c'est etc. Euh, vraiment moi pour moi les rêves sont vraiment une source de guérison par rapport à ce qu'on ne sait pas exprimer dans le réel par rapport à les peurs aussi qu'on a, bref c'est un peu, pour moi les rêves c'est un peu le centre euh, le centre de relâchement de tout ce qu'on n'a pas pu faire, tout ce qu'on ne peut pas faire dans le commun des mortels et qui, en fin de compte, s'exprime dans le rêve. Euh, je sais que Freud, euh, Freud, Freud ou Jung, je me souviens plus, euh, a énormément élaboré sur, euh, sur le rêve. Euh, je me souviens plus exactement ce, que ça, ce, qui, ce qui se racontait, mais euh, Freud en a fait une analyse complète et... Euh, et en, en m'intéressant à ce que Freud disait sur le rêve, il euh, ben, y, y a quand même pas mal de, y a, y a de, y, de similitudes avec ce que je suis en train de dire maintenant. Euh, et donc voilà, si je vous raconte mes rêves dans mes débuts de vidéos, c'est parce que euh, ça, a été, ça a été des sources de guérison pour moi. Notamment celui-là où j'ai pu exprimer toute la colère que j'avais envers eux. Euh, mon malheur s'est abattu sur eux, et en plus de ça, euh, des années plus tard, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, je vois en flash le pardon s'abattre sur mon village. Et c'est comme si, euh, en voyant ce flash, euh, je me disais, enfin, la rancune que j'éprouvais envers eux, elle est enfin terminée, je peux tourner une nouvelle page, je peux commencer une nouvelle vie. Euh, il faut savoir que je suis quand même venue réhabiter dans mon village d'enfance, donc je les croise de temps en temps. Mais euh, c'est quelque chose qui est maintenant réglé et rangé. Euh, maintenant, d'où venait cette énergie de pardon et comment ça se fait que j'ai eu ce flash-là J'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est là celle-là, ça m'a donné ça comme message et ça me donne l'opportunité d'avancer encore plus loin dans ma vie. Euh, donc voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous raconter ce soir. Euh, je vous le répète, si vous voulez, vous pouvez aimer mes vidéos, si vous aimez mes vidéos, ou bien alors vous abonner à ma chaîne, c'est peut-être encore mieux. Comme ça, vous pouvez suivre toutes les vidéos que je vais mettre sur ma chaîne. Voilà. Bisous tout le monde. A bientôt.